zéro secondes Très bien. On oh, voit ouais. 14 personnes connectées. Oui, ça vient bien. C'est troublant parce que normalement on a des indications visuelles, on voit les gens qui s'asseyent, qui arrêtent de parler. Là, c'est plus difficile. On suppose que les gens se sont installés. Oui, ce n'est pas pareil comme les autres euh, visio qui, qui permettent d'afficher la personne même s'il n'intervient pas. Donc là, il faut l'inviter sur scène pour qu'on puisse le voir. D'accord. Bon, très bien. Ben moi, je vais commencer quand même, malgré tout. Donc, oui, euh, oui, je vais oui, oui. me présenter, puis Mokhtar, tu te présentes, et ensuite, on présente un petit peu l'Agora et comment ça fonctionne. Donc, euh, Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Colin de la Higuera. Je suis euh, professeur en informatique à l'Université de Nantes. Je suis euh, titulaire d'une chaire UNESCO en ressources éducatives libres. Et euh, je fais partie des gens qui pensent que ben, si on veut que les gens se mettent à produire des ressources éducatives libres, ben, il faut aussi aider un petit peu à mettre le pied à l'étrier. Voilà, Mokhtar Oui, euh, je me présente alors, Mokhtar Beninda, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montagne, euh, dans le domaine des sciences d'information et de la communication, et particulièrement dans tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, et dans les, les TIC aussi. Donc, raison pour laquelle je travaille un peu sur les rails, et surtout ce qui est éducatif, et numérique éducatif. Et c'est une opportunité. Donc, je, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à, cette, à cet agora pour parler un peu de ce sujet-là. Très bien. Voilà. Alors, donc, on est sous Livestorm avec un dispositif qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, si on regarde à droite, on voit qu'il y a un chat, qu'il y a des questions, des sondages des participants. Donc, si vous cliquez sur participants, vous pouvez voir mais, qui sont les autres personnes connectées. Sondage, on en fera peut-être pour savoir à un moment donné sur tel ou tel point quelle opinion les gens ont. Et chat et questions, mais la différence, c'est chat va être utilisé pour parler. Donc, euh, bonjour Sébastien. Donc, Sébastien nous dit bonjour. Bah, je suggère que chacun dise bonjour, voire se présente en une ou deux lignes pour que, comme ça, on puisse avoir un endroit où on retrouve un petit peu qui est qui et ce, ce qu'on fait là. Donc, ça, c'est un peu la partie informelle. C'est utile, ça permet de, de dialoguer, de discuter. Il y a une partie un peu plus formelle qui est les questions. Donc, si à un moment donné, vous avez une vraie question, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des vraies questions, mais une question que vous, vous voulez me faire remonter à Mokhtar ou à moi, et ben vous les mettez plutôt dans question. Donc, on va essayer de naviguer entre les deux et d'utiliser les questions pour, justement, de temps en temps, changer un peu le cours des choses. Voilà. Donc, euh, alors, le, on n'est pas dans, un, dans une présentation, pas dans un séminaire, on est théoriquement dans une agora. Donc, ce n'est pas clair que l'outil soit exactement ce qu'on aurait aimé pour ça, mais on va quand même essayer de faire avec. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on a prévu un, une série d'activités, c'est à vous de faire. Le but pour nous, c'est que vous sortiez dans une heure et demie avec l'impression que, ben, oui, ben, je sais maintenant un petit peu faire, je, Enfin, je saurais le faire, bien sûr il restera toute la dimension pédagogique, mais en tout cas sur ces aspects un peu à la fois légaux et techniques, j'ai quand même réellement appris à faire des choses et donc c'est vous qui allez travailler un peu comme si on faisait des travaux pratiques ou des travaux dirigés euh, et puis nous, ben, nous la façon de savoir que ça va c'est en regardant effectivement les questions et le chat et on pourra avoir envie de faire monter sur scène donc c'est l'expression employée euh, telle ou telle personne pour qu'il vienne nous montrer ce qu'il a réussi à trouver, à faire ou des questions intéressantes pour qu'il vienne débattre avec nous voilà donc euh, c'est en ce sens là qu'on va essayer d'être interactif alors maintenant si je reprends ceci qui est l'ensemble de mes transparents. Donc ça, j'ai un petit jeu de transparents. Mokhtar a des transparents qui sont beaucoup plus élégants que les miens. Moi, c'était juste un des transparents pour montrer le, un peu le, le, le but du jeu. Donc l'atelier ou l'agora s'appelle Je crée, je trouve et je partage des REL. Donc trois des activités de base pour un enseignant dans le monde des REL. Donc on a mis tout en haut du chat, j'ai mis ce lien qui est un lien, un Google Doc, dans lequel nous avons mis un certain nombre de choses et vous pouvez tout à fait en rajouter, c'est-à-dire des choses utiles, des liens utiles dont on va parler, mais que vous n'aurez probablement pas le, nom, le, le temps de, de noter. Et donc, tous ces liens dont on est en train de parler vont être là. Si vous avez des liens alternatifs à proposer, vous n'hésitez pas, vous les rajoutez à ce fichier partagé dans lequel tout le monde a le droit d'éditer. Voilà le plan de l'après-midi. Donc, quelques petits temps de temps en temps d'exposer, surtout Mokhtar qui est un, un, un expert qui a déjà fait des exposés là-dessus. Donc, ça va être très bien qu'il qu nous raconte un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est les, les éléments comme le premier. Il faut quand même expliquer ce que sont les ressources et l'éducatif éducatives libres, même si on va peut-être en avoir déjà parlé ce matin. Ensuite, le premier des problèmes, c'est celui de trouver des ressources. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des ressources et donc là, on va donner quelques tuyaux, partager avec vous quelques techniques qu'on utilise quand on cherche des ressources éducatives libres et en particulier des images. Alors les images, on les verra après. Donc là on s'arrêtera une fois qu'on a expliqué ça, et il y a ce qu'on appelle une activité. Donc une activité, c'est vous qui allez chercher, donc avec votre ordinateur, et on va vous demander de chercher, étant donné les définitions qui ont été données, et étant donné les outils qu'on vous a proposés, de chercher des choses. Puis, on revient et on parle de la recherche d'images. Alors Pourquoi les images en particulier Mais Parce que quand on crée un cours, on a sous des slides un jeu de transparent, on a souvent envie de rajouter des, des images. Et souvent, si on fait un tout petit peu n'importe comment, ensuite, on est bien embarrassé parce qu'en face, on a quelqu'un qui dit « ça ne vous dérange pas si j'enregistre ». Et là, on dit « aïe, bah, si, ça me dérange parce que dans mes images que vous allez donc faire passer, ben, il y a toute une série de choses que je ne suis peut-être pas supposé retransmettre. Donc, on va expliquer comment faire pour aller chercher des images libres de droit, et on va surtout expliquer ce que ça veut dire, libre de droit, ce qui va nous entraîner vers le sujet des licences. Quand on utilise des images, mais quand on utilise du matériel, eh ben, on demande souvent de faire des attributions, c'est-à-dire de dire, ben, tiens, en fait, cette image, je l'ai prise à tel endroit de telle personne. Donc, je ferai un petit rappel ou une petite explication de comment faire ce genre de choses-là. Donc, on fait des activités pour trouver des images et puis on va faire des activités pour adapter parce que finalement, euh, ben, le but des ressources éducatives libres n'est pas juste de pouvoir réutiliser un cours qui existe déjà, mais c'est bien de pouvoir le modifier. Donc, on va faire une petite activité d'adaptation et ça va nous permettre ben, finalement de devenir euh, non seulement consommateur de ressources éducatives libres, mais euh, concepteur ou plutôt co-concepteur de ressources éducatives libres. Voilà. Euh, le mot-clé ensuite suivant, c'est le remixage. Donc Le remixage, c'est le moment où on commence à prendre plusieurs ressources et à les mélanger entre elles pour créer une nouvelle ressource. Donc là aussi, Mokter va expliquer ce qu'on a le droit de faire, comment, pourquoi. Et puis, on fera une dernière activité pour essayer de remixer un petit peu tout ce qu'on aura ramassé dans l'après-midi et de discuter et de conclure si on peut à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, à ce stade, moi, j'en ai fini. Euh, Mokhtar, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose avant que je te passe la main Non, à mon sens, il a fait le tour du, du cadre général, du contexte. Mais l'essentiel, c'est qu'on compte beaucoup sur la réactivité, étant donné que c'est une agora, comme tu as dit. Et qu'effectivement, les activités qu'on a prévues, c'est effectivement pour faire en sorte à ce que ceux qui sont présents, ceux et celles qui sont présents également, interviennent, mettent un, un peu la main à la pâte et s'approprient le concept. Comme tu l'as bien dit, on n'est pas là pour faire de, du détail sur cette question-là, mais tout simplement donner des pistes. Et après, c'est à vous, c'est à chacun d'explorer de, en profondeur, en fonction de ses besoins, en fonction de ses perspectives. Ça marche donc, j'ai vu que je suis et que je n'ai pas donné les bons droits sur le Google Doc. Donc, pendant que Mokhtar va vous expliquer ce que c'est que les REL, mais moi, je vais euh, remettre les bons droits sur le document pour que tout le monde puisse se travailler dessus. Voilà, à toi Mokhtar. Bien, alors, je ne sais pas si j'ai partagé le bon, le bon document. Euh, oui, c'est ça. Hop. Voilà, alors je ne sais pas si tout le monde voit cette, euh, mon écran. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, donc d'accord. Finalement, euh, merci Colin pour cette présentation. Et euh, effectivement, tu as bien mis le, le, le contexte, le cadre de, de, de, de cette agora. Euh, le, le mot que le veut d'être, c'est « ressources éducatives libres ». Mais j'imagine que c'est un mot trans transversal pour tout le webinaire et, et, et, et ces deux journées-là. Donc, c'est les ressources éducatives libres, on les aborde de plusieurs perspectives et angle d'attaque. Euh, là, certainement, j'ai vu dans le, dans, les, dans le chat, certains euh, se prononcent déjà qu'ils sont novices, qu'ils viennent juste euh, par curiosité. Donc, euh, on aura certainement une, des présentations à double vitesse, des gens qui, euh, qui, qui s'y connaissent bien et d'autres qui viennent découvrir. Donc, euh, bon, on s'excuse pour les uns et les autres, pour la lenteur ou bien pour, le, pour la rapidité où euh, parfois on est obligé d'aller dans les détails des choses. Donc, Je reviens sur un concept que beaucoup connaissent déjà parce que ce n'est pas un concept récent, mais c'est un, un concept très, très ancien sur lequel euh, euh, une dynamique internationale est en train de se mettre en place, de se créer avec des communautés de pratiques, avec des règles, des lois, des textes, etc. Donc, finalement, ça devient un phénomène très important dans le monde de, de, de l'éducation, dans la recherche, dans les technologies, etc. Et alors, aujourd'hui, on va voir comme le titre l'annonce, je crée, je trouve, je partage. Personnellement, j'aurais fait un petit, euh, j'aurais ordonné autrement. Je commence par chercher et ensuite, avec ce que je trouve, je crée et ce que je crée, je vais partager. mais bon, l'essentiel, on va revenir un peu sur les différents points, euh, sur les trois points, la recherche, la création et la distribution. Euh... Alors, comment passer à la page suivante Oui. Alors, tout simplement dire que les réels, les ressources éducatives libres, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un, un concept nouveau, mais c'est quelque chose qui, a, apparu dans le, qui est apparu dans, le, dans, le, dans, un, dans un écosystème général dans lequel la notion du livre et de l'ouverture et de l'accès à la connaissance est euh, et, et, et, et un mouvement généralisé. Ce matin, à la, à, à la conférence inaugurale, on a parlé un peu des différents aspects euh, du, de, de l'ouverture au niveau de l'open science, euh, de l'open data, etc. Il y a de l'ouverture, c'est un phénomène qui a pris euh, source dans des initiatives euh, peut-être qu'on attribue généralement aux logiciels libres, mais finalement, ça s'est généralisé à tous les domaines. Donc, vous avez dans ce petit tableau un, un, euh, une... une euh, le, le timing de l'évolution de ces concepts et comment ils s'agrègent l'un avec l'autre pour créer ce monde ou bien ce contexte général du de, de, libre le, de, de, de, de, de le dans lequel les ressources éducatives libres viennent s'installer comme étant un élément, un composant qui va enrichir un peu ce cadre-là avec euh, des contenus et des ressources qui, qui, qui sont utiles pour les différents aspects de ces systèmes euh, d'ouverture euh, dans le l'écosystème de, de, de, de l'accès à la connaissance et au, au savoir partagé. Donc, ceci euh, se matérialise après, finalement, à échelle internationale sous forme de conventions, de, de, de, de, de, de stratégies, de politiques, de directives, de conventions, etc. et Il y a une, une, une, un nombre énorme de documents et de conventions que vous voyez là. J'ai fait juste une compilation de certains, de certains documents de référence qui balisent le domaine de de, de ressources éducatives libres, euh, avec euh, avec tout, surtout ces, ces, ces, ces directives ou ces guidelines qui sont prévues pour la communauté de pratique afin de d'agir de, de, de, de, de façon harmonieuse, de façon euh, plus ou moins qui qui, qui, qui euh, respecte certaines conventions, certaines certaines démarches pour faire en sorte à ce que la communauté en général travaille sur les mêmes soit sur les mêmes long, longueurs d'onde. Alors autour de ça, bien sûr, il y a eu des des, des, des documents de référence. Et dans, dans une étude, j'ai fait une analogie entre les ressources éducatives libres et les archives ouvertes, parce que finalement, ce sont deux circuits ou bien deux, deux mondes parallèles, mais qui, qui, qui s'inspirent l'un de l'autre et dans lesquels on va retrouver le même parcours. C'est une communauté de pratiques qui s'organise, qui s'est réunit, qui élabore des, des conventions, des déclarations de, de, de bonnes pratiques et finalement, ça a un mouvement qui, qui prend de l'ampleur et qui mûrit au fil, du, au fil du temps pour créer des, des référentiels. Donc, les, les REL, vous voyez, ça a commencé en 2007 avec la déclaration du CAP sur l'éducation libre. En 2009, il y a eu la déclaration de Dakar. Ensuite, 2011, les, les, les, les lignes directrices de l'UNESCO. En 2012, les déclarations sur, sur les REL, etc. Jusqu'au dernier de Ljubljana en 2017. Donc, finalement, la communauté s'organise convenablement et, et se met en place. Reste quand même à, à définir ce, ce concept, tout simplement parce que finalement euh, euh, c est, c est la tentative de lui donner un sens a pris du temps. Et au début, on a commencé à proposer des définitions, mais on a découvert petit, petit à petit que ces définitions leur manquent un aspect particulier. Jusqu'à ce qu'on arrive en, en 2002 où l'INUSCO s'approprie du concept. Euh, en, en, en 2007, l'OCDE également a publié un document dans lequel il y a une définition, plus ou moins, qui fait un peu l'unanimité aujourd'hui. Et l'UNESCO l'a repris dans son document euh, de référence de 2011, euh, qui publié en 2011 en, en anglais, mais en 2015 en français, dans lequel la définition essaye de toucher les différents aspects des d'ERL, dans lequel on va trouver dans la définition une, une, un signalement pour ce qui est les domaines d'application des d'ERL, leur typologie, les licences qui, qui les concernent, les modes d'usage et les droits des réutilisation et d'application. Donc là, vous avez les documents qui, qui, qui, qui concernent un peu, un peu cela. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, et bah, je le dis par expérience, parce que finalement, j'ai travaillé un peu sur le concept, et, et venant moi-même du monde des sciences de l'information et de la communication, de la recherche scientifique, il y a eu à un moment donné, et ça continue aujourd'hui en, encore, cette confusion entre ce que produit la science et ce que produit l'éducation. Et les produits de la science, c'est les articles, les revues, les livres, etc. Et ce que produit l'éducation, c'est le support de cours, les exercices, les quiz, etc. Donc finalement, à un moment donné, il y a un flou, un flou en termes de périmètre, de pourtour, pour savoir identifier l'un et le distinguer de l'autre. Donc là, actuellement, il y a des éléments qui permettent effectivement d'identifier une règle par rapport à un document scientifique en général, parce qu'on ne va pas revenir sur le détail, comme on dit, il y a la grande question qui se répète tout le temps. Quand j'enseigne, est-ce qu'un article d'une revue, je peux le considérer comme une réelle ou comme un article scientifique Bon, là, tout le débat est là, ça veut dire un article scientifique, il est produit dans une réalité scientifique, mais quand je le ramène dans mon cours pour le donner à mes étudiants, du coup, il devient une réelle. Alors, vous voyez qu'il y a une porosité entre les limites de la science, des produits de la science et les produits de, de l'éducation. Mais finalement, on peut reconnaître une REL quand on va la chercher sur Internet euh, en fonction de cette typologie. Généralement, quand il s'agit d'un cours, d'un exercice, d'un quiz, d'une évaluation, c'est une typologie qu'on qu ne pense pas qu'on qu peut la retrouver dans la catégorie de documents de la, de la recherche scientifique. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à une REL. Donc, du coup, du moment qu'on voit une ressource dans laquelle il y a une description qu'il s'agit d'un cours ou d'un exercice ou d'un quiz, finalement, je sais que c'est quelque chose qui sert à l'éducation. Donc, c'est une ressource éducative. Reste à, à définir après, on va parler de la liberté, le, le L lui-même, il, il a également des, des, des éléments, des indicateurs qui permettent de l'identifier. Également, les indicateurs d'utilisation, cela veut dire des ressources, les REL, sont accompagnés souvent d'indicateurs qui indiquent le niveau scolaire pour lequel elle, elle a été créée ou utilisée, euh, l'âge des apprenants pour, pour, le, pour, pour lesquels elle est destinée, le niveau de complexité de la ressource, est-ce que c'est pour un niveau débutant euh, euh, plus compliqué, etc. Donc, vous voyez que c'est des éléments qu'on ne risque pas de trouver dans un document scientifique, et ce qui caractérise finalement la ressource. Les permissions d'usage que le détenteur de droit ou bien celui qui a produit la REL va accorder à l'utilisateur de, de sa ressource, que c'est quelque chose qui peut-être on va la retrouver également pour les documents scientifiques en termes de licence, euh, par l'indication explicite d'une licence libre, une REL, elle est comme telle, ressource éducative libre, c'est en fonction de la déclaration explicite d'une licence libre qui l'accompagne. Et cette licence peut être du domaine public, cela veut dire sans aucune restriction, donc c'est le, le, le, le, le, le, le, le, le C0, ou bien c'est les Creative Commons dont on va essayer de parler rapidement, euh, sachant qu'en parallèle, il y a un atelier qui les aborde en détail. Euh, le... Euh, le, le, les réels ont finalement dans, ce, dans cette mouvance internationale d'essayer de donner de, de, de, de bien et baliser le domaine des réels à un moment donné il y a eu la production de caractéristiques qui sont attribuées aujourd'hui à David Hulé, c'est la référence qui au début il en a fait quatre, mais après il en a ajouté euh, une caractéristique supplémentaire pour identifier le, le, le, le euh... qu'est-ce qui se passe pour identifier plus ou moins le, le, le REL. Donc, il y a les cinq REL actuellement qui sont très très connus dans la littérature scientifique. Le premier, c'est la façon de la récupérer, c'est le fameux RETAIN, c'est le droit de créer, de posséder une, une ressource, je peux me l'approprier, la décharger, la dupliquer, la stocker dans ma base de données. Je peux la réutiliser, donc c'est le droit d'utilisation du contenu de, de différentes manières. C'est la révision, la recomposition, le droit d'adapter, d'ajuster une ressource, ça veut dire je... Je peux travailler dessus pour lui donner une autre forme. Le, le fait de remixer, de droit de la combiner avec d'autres pour produire une nouvelle ressource et la possibilité de la distribuer. Donc, ce sont les caractéristiques aujourd'hui qui permettent d'identifier une, une réelle. Euh, finalement, je, je, je viens un peu, c'est une, une question que je me suis également posée à un moment donné dans cette cogitation à propos des documents scientifiques, des documents de, éducatifs. Les réelles, il y a trois, trois, trois caractères, ressources, éducatives, libre. Et chacune, vraiment, est une facette particulière. Et les trois constituent un condensé de concepts assez complexe. Cela veut dire que si on essaie de creuser dans chacun de ces aspects-là, on va trouver énormément de choses qui, effectivement, nous mettent devant des situations un peu complexes et qu'il faut comprendre davantage pour réellement comprendre l'articulation entre ces trois. Quand on dit ressources, c'est quoi une ressource finalement Il bah, y a… Par, par, des, par, des, par des interviews, par des, des, des recherches, on, on voit par, parfois que des gens ont la notion de ressources comme uniquement ce qu'ils vont trouver sur Internet. Alors que moi, je me pose la question, si je prends un objet analogique, une chaise, une chaussure, euh, quelque chose du, du monde naturel, est-ce que je peux le considérer comme étant une ressource éducative Je considère que oui, parce que parfois, je prends une chaise, je, je l'utilise comme étant un objet pour démontrer dans un cours comment je fabrique une chaise, si j'ai fait un cours de menuiserie. Tout, tout objet peut être une ressource éducative du moment qu'on le contextualise dans un cadre d'enseignement. Et à ce moment-là, cet objet, même si je l'ai introduit dans un système numérique, je veux le décrire avec des métadonnées qui décrivent sa fonction, sa composition, et également des métadonnées qui décrivent ses caractéristiques éducatives. Ensuite, ces, ces caractéristiques éducatives, comment savoir que c'est éducatif C'est tout simplement euh, que cet objet-là, qu'il soit analogique ou numérique, a une vocation d'enseignement d'apprentissage. Je l'introduis dans un contexte d'apprentissage et je je lui associe des indicateurs pédagogiques comme à quel type de, à quel type de, à quel niveau scolaire je, je dans quel niveau scolaire je l'introduis, quelle complexité je vais démontrer autour de ça pour mes élèves, pour combien de temps je vais faire cette démonstration là, le public cible, etc. Et comment c'est libre, le troisième élément, qui est ce, c'est un, un, une ressource qui porte l'indication explicite de licence libre. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait cette mention explicite, soit du domaine public, soit des créatifs communs, comme on a dit tout à l'heure, ou bien qu'elle fait l'objet d'une exception, d'une règle d'exception de droit d'auteur, et comme on va en parler à un moment donné. Voilà, donc ça, c'est le, le premier volet concernant la définition du concept. En général, euh, plus ou moins pour reprendre des choses que tout le monde connaît, la littérature, on a beaucoup parlé là-dessus, et pour certains d'entre vous, j'imagine que vous connaissez un peu tout ça. Alors, on arrive à l'élément essentiel maintenant, comment on va chercher une règle Là aussi, on va se retrouver dans des modalités de pratiques courantes, communes, que tout le monde sait, en allant sur Internet, interroger des moteurs de recherche, etc. Donc, j'imagine que tout le monde actuellement a des réflexes, a des pratiques et a des façons de faire en utilisant les moteurs de recherche sur Internet. Bon, le fameux phénomène de googleisation, cela veut dire immédiatement, on va sur Google pour chercher une règle. Donc ça, on voit la pratique. Euh, dans, chez beaucoup de gens qui n'ont pas encore euh, bien maîtrisé la culture des ressources euh, éducatives libres et savoir que derrière, il y a quand même des compétences particulières à ça. Quand on va chercher une URL, ce n'est pas une ressource euh, générale qu'on va chercher avec un moteur en encyclopédique du genre Google, mais on, on doit se positionner, avoir une posture de chercheur de URL. Et pour cela, il y a des compétences euh, minimales qu'il faut avoir, que je peux classer en trois catégories. D'abord, une, une compétence com documentaire, dans le sens où, lorsqu'on fait une recherche, normalement, on doit savoir conceptualiser un terme de recherche. Vous cherchez une OREL, certainement, vous venez d'un domaine, et dans ce domaine-là, vous avez un besoin particulier. Dans chaque domaine, il y a des mots-clés particuliers, il y a des mots-clés qui ont une certaine densité sémantique que vous devez maîtriser. Et à ce moment-là, quand vous, venez faire une, vous voulez faire une recherche de rel, vous devez savoir ce que vous allez chercher. Et ce que vous allez chercher, vous le convertissez en mots-clés significatifs. Tout ça, c'est très important parce que dans la recherche en général, si on cherche avec des mots vides ou avec des mots qui ne sont pas significatifs, vous êtes face à deux risques majeurs, le bruit et le silence. Le bruit, c'est lorsque vous posez mal la question et vous passez à côté de ressources qui sont importantes. Et le, et, et le bruit, c'est lorsque vous posez mal la question et vous recevez des millions et des, des milliards parfois de, de, de réponses qui n'ont rien à voir avec votre question. Donc, autant savoir avoir cette mesure ou cette posture documentaire qui consiste à synthétiser, à utiliser des mots-clés et savoir également paramétrer une recherche avancée sur des moteurs de recherche. Sur des moteurs de recherche, la majorité propose cette possibilité de chercher par plusieurs critères, de savoir combiner, de savoir également filtrer. Le filtrage, comme nous allons le voir dans les moteurs de REL, c'est une étape fondamentale pour affiner, pour savoir euh, chercher quelque chose de très pertinent en fonction de votre besoin. Alors, pour cela, ça nécessite également une, une, une compétence pédagogique dans le sens où, en plus du contenu sémantique de votre discipline, vous devez savoir également distinguer ce que vous cherchez comme réel en, en tant qu'exercice, quiz, euh, capsule vidéo, euh, texte, euh, etc. Et là, ce sont des éléments que vous, vous allez en faire entrer dans votre stratégie de recherche. Et bien entendu, tout ceci nécessite un minimum de savoir-faire technique, technologique, comme le fait de savoir localiser, trouver les sites de référence, les portails, les, les entrepôts de REL sur lesquels vous allez faire des, des recherches de REL. Donc là, c'est comme un carnet d'adresse. Donc, chaque chercheur, normalement, doit développer au, au fil du temps un certain nombre de références sur lesquelles il va faire des recherches. Également, quand vous êtes sur un moteur de recherche de REL, vous devez savoir, avoir cette culture, de savoir lire une interface de recherche. L'interface, parfois, elle est pleine de boutons, de fonctionnalités, d'informations, etc. Il faut savoir rapidement se retrouver dans une interface et savoir par où, elle est, par où elle est pour retrouver exactement ce que vous cherchez. Et quand vous arrivez à une ressource, vous devez distinguer un format d'un autre pour savoir si le format que vous allez décharger il est modifiable ou non, est-ce que vous pouvez l'éditer ou non, etc. Donc, il y a plein de choses que vous devez savoir sur la nature de la ressource que vous avez trouvée et savoir également vous l'approprier en la téléchargeant, comment vous la télécharger, dans quel format, comment la convertir, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cultures et de compétences que vous devez avoir pour attaquer la notion de la recherche. Et tout ceci, va se traduire finalement sous forme d'une stratégie. Ça veut dire une stratégie de recherche, vous devez avoir cette, ce recul-là pour savoir comment vous organiser par rapport à ça. Donc, ça veut dire que vous devez suivre une certaine démarche, une démarche qui va vous permettre au début d'identifier quel est votre besoin. Est-ce que, est que vous êtes en train de chercher, par exemple, un couranté Est-ce que vous cherchez juste à enrichir quelque chose que vous avez commencé à créer Donc, euh, juste un module ou un grain pédagogique, juste une photo ou juste un passage, un paragraphe. Donc, vous voyez, on, on identifie un peu ce qu'on veut. Et ce qui est très pratique également, c'est de savoir euh, garder euh, l'historique de vos recherches. Parce qu'on ne sait jamais, on peut revenir, ou bien avoir le même besoin, revenir rechercher la même chose, donc, au lieu de refaire la même stratégie, vous avez quelque part, sauvegarder soit en ligne, soit sur votre machine, une, une stratégie de recherche qui vous permet de refaire la même chose, de revenir au même site, de chercher par la même équation, en essayant de l'améliorer. Et également, donc, il, y a des, il, y a des, il y a des choses qui, euh, comme on dit, on ne change pas une équipe gagnante. cest à dire si une, une recherche vous a permis d'arriver à quelque chose de consistant, autant la refaire et la garder sous la main. Et également, avoir une liste des concepts. Votre domaine de travail, votre discipline que vous enseignez, normalement, vous devez avoir un minimum de mots-clés consistants que vous allez utiliser en termes de recherche pour savoir réellement euh, être capable de trouver les ressources qui répondent à ce besoin euh, disciplinaire. Également, euh, l'utilisation des outils spécialisés. Vous devez également utiliser des, euh, des, des référentiels, comme je disais tout à l'heure. Euh, il y a des moteurs, des annuaires auxquels on s'habitue, et finalement, si on interroge plusieurs personnes, on va trouver que chacun a des choix particuliers, parce que finalement, il y a ce phénomène de fidélisation de l'utilisateur à un annuaire, à un moteur, un entrepôt spécialisé. Et voilà, donc avoir en référence un carnet d'adresse pratique. Et au moment de la recherche, il faut savoir, parfois on a des, beaucoup, beaucoup de résultats, il faut savoir sélectionner le plus pertinent, le plus utile, en fonction de ce que vous avez besoin de faire ou bien d'obtenir comme enrichissement à votre cours. Donc là, savoir utiliser, lire les métadonnées de l'objet que vous avez trouvé, essayer de cerner l'objet que vous avez retrouvé pour décider si c'est le bon ou s'il si, faut chercher ailleurs. Donc, ça également, c'est une stratégie. Et finalement, tout ceci va vous permettre d'intégrer tout ceci pour euh, créer ou bien remixer, pour créer un, un, une nouvelle règle et la diffuser ensuite. Donc, vous voyez, c'est les grandes lignes finalement d'une stratégie. Alors, pour ça, il y a plein, plein de sites... Euh, Plein de sites sur lesquels vous pouvez exercer tout ceci. Donc, on vous a proposé ici un certain nombre de sites francophones qui sont les plus courants, vous voyez, donc qui sont plus, euh, le plus cités dans la littérature. Donc, on vous donne les liens, mais également avec une petite compilation qui vous permet également d'aller voir d'autres entrepôts, d'autres portails de réels sur lesquels il y a des propositions, soit par des, des, des institutions, etc. Mais les, les, les deux, le 5 ou le 6 premiers, sont les plus courants, les plus connus dans le monde francophone. Également, on a pour vous une, une compilation des sites anglophones, parce que quand même, dans le monde anglophone également, donc il y a, il y a énormément de, de sites, de portails qui contiennent des, une quantité considérable de, de REL, sur vous pouvez, dans lesquels vous pouvez trouver des, des, des choses intéressantes. Vous avez également une petite compilation euh, francophone, étant donné qu'on ne peut pas mettre tout, donc finalement, euh, vous avez les liens qui vous permettent de faire euh, ces recherches-là. Euh, alors, on, on finit juste avec un exemple, on ne va pas peut-être perdre de temps, on va vous laisser faire le fait d'aller sur ces portails-là, puisque vous avez les liens maintenant, et de, et de faire ces recherches-là. Mais juste en attirant l'attention sur, j'ai pris un exemple, mais on peut le faire sur tous les autres portails, il y a des points communs quand vous allez sur un, sur un site. D'abord, quand vous arrivez, vous avez toujours une zone de recherche qui vous permet de chercher soit en proposant un, un seul terme ou plusieurs, ce qu'on appelle le, le, le volet moteur de recherche, Sinon, vous pouvez mettre, euh, et à ce moment-là, vous pouvez spécifier, comme dans Isipnum, euh, soit je, je, les, les, tous les mots, soit un des mots, soit l'expression exacte. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en langage documentaire l'équation booléenne, et ou le sauf mais à travers une interface intuitive qui, euh, qui vous épargne la complexité de la syntaxe de la recherche. Et ce qui est très intéressant et très, très, très important dans ces portails-là, c'est ce filtrage. Cela veut dire qu'on vous cherchez quelque chose, une REL, vous allez obtenir des milliers. Vous voyez que là, c'est 29 000, même plus, en fonction de ce que vous cherchez. Et le filtrage va vous permettre, en cliquant sur un filtre particulier, de spécifier par quel filtre est-ce que vous voulez affiner la recherche. Plus vous mettez des filtres, plus vous arrivez sur des REL qui répondent à vos besoins. Donc, on peut combiner des, on peut combiner des filtres jusqu'à ce qu'on arrive à, euh, au réel qu'on, qu recherche. Et une fois qu'on arrive sur, sur, sur une réelle, euh, on a la, la rail, on, Il y a des boutons pour identifier les métadonnées. Cela veut dire, vous avez un résumé, une présentation, quelle est la licence d'usage, euh, la durée, les niveaux, les niveaux scolaires, etc. Je euh, je sais pas si on a le temps, on peut faire une démo. Sinon, on peut revenir à un moment donné si, s'il si y a vraiment besoin de faire une, une démonstration de ce genre-là. Euh, voilà, c'est un peu l'aspect. Je vais passer la main à Colin pour parler d'un moteur de recherche très, très, très recommandé aussi, très intéressant, qui euh, constitue une alternative très enrichissante en termes de, de recherche et d'accès oral. Oui, merci Colin. Mokhtar pour un paysage très complet. Est-ce que tu peux vérifier que les liens qui sont, que tu viens de donner sont aussi dans le fichier partagé Je ne suis pas sûr. Moi, j'en ai mis un certain nombre, mais peut-être que pendant que je parle, tu peux montrer ça. Euh, et donc, en fait, j'ai envie de répondre à une question qui a été posée par, par, par justement la démonstration de quelque chose. Donc, Olivier Perlot nous demande, est-ce qu'on a oublié la sérendipité c'est randipidité, il y a un dit de trop. D'accord. Donc, donc il me pose la question, c'est une, une, une vraie bonne question. Euh, plus on est bon à construire des moteurs de recherche, et plus on a l'impression qu'on va entraîner les gens dans des boulevards, dans des autoroutes, et passer à côté de la perle, de la petite chose qui serait tout à fait intéressante et qu'ils risquerait de rater. Donc euh, l'outil, les outils, effectivement, c'est un, un, des, un des enjeux, c'est de réussir à proposer des outils qui... Ben, qui vont permettre de retrouver tout ce qui nous intéresse mais qui en cas de doute sont capables de rajouter aussi des choses qu'on n'est pas très sûr mais en cas de doute eh ben, ils vont pouvoir être mis dedans et donc ça, ça peut être tout à fait le cas d'initiatives de, euh, de type intelligence artificielle avec le lien que je viens de mettre là donc je vais essayer de faire mon partage d'écran euh, sélectionner alors Je ne sais pas comment désactiver le mien. Enfin, je dois pouvoir marcher, moi. Sélectionner, sélectionner une fenêtre. Ah oui. qui indicateur de partage. Je suis pas très sûr de ce que je suis en train de partager là. Qu'est-ce qu'on voit là Est-ce qu'on voit mon. Est-ce qu'on voit mon outil de recherche ou pas Non, pas encore. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit, c'est ça le problème. Il y a l'icône Firefox Je ne sais pas très bien pourquoi il y a l'icône Firefox. Donc, je réessaye avec autre chose. Sinon, je vais demander aux gens de faire la démonstration. Sinon, je vous demande de faire la démonstration. Je, je glisse. Donc je vais le glisser avec le, le fameux un call to action donc testez ceci et je mets l'URL voilà donc, ceux qui, étaient là ce matin, dans le, à, ceux qui étaient là ce matin ont dû voir quelque part la plus, enfin, le fait qu'il y avait des moteurs de recherche de type intelligence artificielle. La différence, c'est qu'au lieu d'aller chercher des mots-clés, ça va plutôt aller chercher des concepts. Ainsi, vous avez là devant vous une fenêtre avec hexagon discovery, mais je peux écrire des choses comme par exemple, là je vais écrire bon, en français, je vais écrire éducation ouverte. Et je fais tourner. Et donc, là-dessus, eh ben, j'ai un certain nombre de choses, mais qui, le premier choix que moi j'ai, c'est un choix en italien qui vient de, euh, de l'Université de Bologne. Euh, alors ensuite, on va retrouver du local. et ensuite, on va retrouver des choses qui sont en Slovénie, videolectures.net, etc., etc., je peux affiner pour dire eh ben en fait, je ne veux aller chercher que des choses qui seraient en français. Donc il y a un truc qui s'appelle languages. Donc je choisis la langue française pour ne chercher que des ressources qui seraient en français. Et puis je peux là maintenant, je ne vais avoir que les ressources qui sont en français. Ou à peu près, puisque ben, bizarrement, j'ai dans mon choix, j'ai en fait des choses qui sont qui ont été mal indiquées, qui ont été indiquées ou étiquetées comme étant en français alors qu'elles ne le sont pas. Ça, c'est quand même un des effets pervers de l'intelligence artificielle, où il y a toujours quelque part des petites erreurs. Bon, là, celle-là, il faudrait aller regarder dans les détails. Pour voir pourquoi cette étiquette, cette ressource a été étiquetée en français. Il faut savoir que c'est des outils d'intelligence artificielle qui vont automatiquement étiqueter les, les différentes ressources éducatives, euh, sauf dans le cas où les métadonnées ont été très bien remplies. Donc voilà, ça c'est un autre outil, mais c'est juste pour montrer euh, deux choses dans cet outil. C'est euh, montrer le côté où on a des outils qui sont. Euh, Plutôt, non pas un seul catalogue à la fois, comme la plupart des outils qui ont été montrés avant, qui permettent de fouiller un catalogue à la fois, mais d'aller fouiller dans plusieurs catalogues, voire même, et donc ça c'est à peu près l'avenir, fouiller y compris sur plusieurs langues, et peut-être obtenir, eh bien, qui sait, une vidéo en anglaise, mais avec des sous-titres en français, qui nous donnerait l'élément dont on a besoin. Voilà, donc on vous a montré un certain nombre de choses, là, avec euh, les outils qui sont sur le, le Google. Donc, vous connaissez votre thème de recherche ou votre thème d'enseignement, En fait, ce qui vous intéresse. Et si vous n'avez même pas envie de regarder sur votre thème, bien, vous en prenez un autre. Et vous essayez d'aller fouiller un petit peu en utilisant ça pour euh, rapatrier, donc garder les liens sur deux ressources au minimum qui correspondraient à, euh, à ce que vous cherchez, en utilisant au moins deux ou trois parmi les différents liens qu'on vous a proposés. Donc, là, c'est vous qui avez la main. Nous, on n'a aucun moyen de savoir. On ne peut que voir vos questions et le chat pour voir comment intervenir. À vous. Il me, semblait, il me semblait que Merlot et d'autres avaient construit des méta-moteurs de recherche, c'est-à-dire des moteurs qui, effectivement, essayaient d'aller chercher sur plusieurs euh, catalogues en même temps. Oui, cette fonction-là, euh, oui, certains commencent à, à, à, à, à l'intégrer avec des passerelles multiples. Mais en fait, tout ça, ça réclame que les gens utilisent à peu près les mêmes formats d'interopérabilité et en particulier de métadonnées. Oui, c'est un, un peu le modèle qu'a qu suivi, qu suivi l'AEF la dans sa base de données B9 ou bien l'UNT, vous voyez, donc cela dire on, on met une, une couche sur l'interface supérieure qui permet au moment de l'intégration d'aller dans plusieurs, plusieurs directions. Et... Hop, hop, hop. Ouais, tu peux aussi piocher des questions et on peut peut-être parler répondre à des choses pendant qu'ils sont par exemple la question ouais. sur une boîte aux lettres par exemple celle-là je suis sûr qu'elle t'intéresse il faut peut-être leur dire qu'à un moment donné on va inviter quelqu'un à faire euh, sur la scène pour faire une, une démo ce qu'il fait oui en fait c'était un non sujet mais j'ai eu de réaction oui oui Donc on peut, si l'un d'entre vous a trouvé une ou deux choses ou a des choses à nous raconter, qu'il le mette dans le chat et puis nous on a la possibilité d'inviter sur scène quelqu'un et qui explique ce qu'il a réussi à faire et on essaye d'en de, débattre. Sachant que le problème il est technique, c'est-à-dire que si ça re réclame un partage d'écran, c'est plus compliqué. Moi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à... On va faire un sondage. Donc, je vais mettre un petit sondage pour voir si on a réussi la mission. Donc, euh, ou, euh, non, il, faut, il faut que je le mette ajouté. J'ai raté, j'ai fait un sondage, ensuite j'ai essayé de le publier, je crois que je l'ai perdu. Est-ce que quelqu'un a vu mon sondage Non, pas du tout. Tiens, il y a un volontaire pour aller sur scène. Allez, vas-y, appelle-le, ah, parce, parce que moi, avec non, non, le, non, le non. sondage, je arrive pas. Non, non, non, mais... J'ai lu la question, mais je pensais que c'était une réponse. Tiens, personne ne veut en parler. J'ai remis une deuxième fois, sachant que je ne savais pas que la première fois avait marché. Bon, c'est la techno. Donc, oui, non, non pas réussi. Alors, vous nous dites, bah oui, mais ce serait bien de savoir pourquoi. Ça, en, fait, en fait, le non m'intéresse plus que le oui, presque. Alors, qui veut bien... Ce serait génial si quelqu'un se propose d'aller sur scène parce que ce serait ainsi, ne euh... sera pas un monologue, quoi. donc on aura un, un retour. Okay. Alors Je vois des, des raisons de non en train de dire que c'est probablement parce qu'ils ont utilisé mon moteur à moi ou un autre moteur et, euh, et euh, ils n'ont pas trouvé, ils cherchaient un sorte de, de truc et ils sont tombés sur autre chose. Donc oui, c'est très compliqué. Donc euh, effectivement, d'abord, les mêmes mots-clés peuvent être utilisés dans des domaines différents, donc il faut, faut faire attention. Euh, le deuxième, c'est que bon, les moteurs de, certains de ces moteurs sont un peu expérimentaux, donc c'est aussi le cas de X5 euh, Discovery, ça c'est évident. Euh, ensuite, eh ben, c'est plus facile de chercher des mots-clés que de chercher des concepts. Donc les mots-clés, c'est quand ouais. même effectivement celui syntaxique, donc c'est exactement la chaîne de caractère telle que vous la voyez. Donc si vous choisissez les bons mots-clés, vous devriez quand même pouvoir réussir. Alors ensuite, il faut trouver la bonne, euh, le bon catalogue. Il y a des catalogues qui ont énormément de choses et d'autres qui ont beaucoup moins de choses. Donc, faut, ouais. par rapport à votre domaine, il faut effectivement, un, un vrai travail, c'est de trouver le bon catalogue. Ça, c'est sur la durée que chacun va identifier un peu ses, ses repères. Donc, j'ai quelques que... sur scène. Ouais. Donc, je il y a Isabelle, oui. Voilà, tac. Donc, invitation, elle se prépare et elle nous rejoint. Alors, ah, très bien. Euh, vous m'entendez Vous me voyez Oui, on Nous vous entend, entend On okay, vous entend. Okay. <rire> pardon, c'est pas grave. Euh, alors, moi, je cherche quelque chose sur le sens du toucher euh, par rapport à l'enseignement de, de, des concepts qu'on peut avoir en français, rugueux, Reich, etc et puis euh, c'est dans le cadre d'un cours de langue et je tombe sur des trucs euh, sur x 5 là, euh, qui, qui concernent beaucoup la finance hein. et puis des ressources qui sont notées en français mais avec un français euh, pas tout à fait euh, enfin un français une variété de français qui n'est qui pas, pas francophone à la masse ce sont des hispanophones qui parlent par exemple ça c'est Bon, donc, ouais, donc je ne sais pas, je vais regarder, je regarderai. Donc, votre requête, elle est très spécifique. Ouais, elle est trop spécifique. Non, non, mais c'est clair, mais c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que pour l'instant, donc, sauf si Mokhtar va dire, moi, je sais faire, mais normalement, c'est clair qu'on est capable de chercher une ressource qui parle d'eux, un cours qui parle d'eux. Ouais, par ça. contre, quand c'est quelque chose à l'intérieur d'un cours, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc, c'est souvent la recherche va se limiter au titre ou au résumé ou à un certain nombre de mots-clés qui vont avoir été déclarés, prédéclarés par le concepteur. Oui. Mais, mais c'est une super question parce qu'on sent bien que c'est un enjeu. Que pourquoi est-ce qu'on peut le faire pour nommer le grand vilain méchant loup Pourquoi on peut faire ça avec Google Je peux aller trouver un, deux mots dans un texte quelconque et je ne peux pas faire ça dans, dans ce contexte-là. Et puis, il y a une autre question aussi. Je suis allée voir sur le site de FUN, France Université Numérique, mais après, je ne sais pas comment je cherche là-dessus. Une fois j'ai je suis, je suis, cliqué sur le lien qu'il y avait dans votre document, et puis, ben, je ne sais pas quoi en faire. Alors, que alors pour, vous voyez, ça, veut dire, ça, ça, ça, ça revient à la nature du, du portail ou bien de l'entrepôt en, en soi. Et le FUN, par exemple, c'est un, un site dans lequel on offre, on propose des, des, des, des MOOC. Donc, finalement, sur FUN, on propose la formation entière. Quand vous arrivez, d'ailleurs, vous êtes sur une liste de, de cours en ligne, ça veut dire que vous avez l'intégralité du cours en entier. Ça veut dire qu'on ne peut pas chercher juste une, une image ou une photo sur, sur, sur FUN parce que c'est un, un portail. De, de, oui, de je, je, je connais, je, connais je, je pratique et je sais qu'ils ont des formations de langue, donc je me disais, euh, et de français, langue étrangère, donc je me disais ils ont peut-être quelque chose sur les cinq sens, le sens du toucher, donc euh, c'est pour ça que... Euh, mais je sais ah pas oui. comment... Je sais, et de dessus, il y a marqué « chercher un cours », mais comment, une fois que je suis... Je, moi, je, je suis obligée de passer par tous les cours pour essayer de trouver ma ressource. Je ne peux pas faire ça. <rire> Non, alors là, effectivement, c'est une, une autre paire de manches dans le sens où les, comme je veux dire, les entrepôts ou bien les, les systèmes euh, le système de recherche de ressources dans ce genre-là, comme a dit Colin tout à l'heure euh, entre Google et les autres, euh, et la qualité de la recherche va dépendre un peu du travail en amont qui a été fait par les, par les experts, par les techniciens pour mettre la ressource et l'accompagner des, des, des éléments, des pointeurs de recherche qui vont permettre à chacun de la retrouver selon ce qu'il choisit comme, comme terme de recherche. Mais également, il y a le système lui-même. Il y a des systèmes qui vont se limiter uniquement à indexer, ce qu'on appelle indexer en termes documentaires, c'est-à-dire faire, créer des pointeurs d'accès en utilisant uniquement une fiche descriptive où il y a les métadonnées qu'on va ajouter à un cours. Il y a d'autres qui vont aller dans le cours lui-même et permettre la recherche avec le contenu en full texte. Donc là, effectivement, c'est... C'est en fonction du système sur lequel on arrive. Ok. Alors, vous me conseillez de passer par où ben, C'est vous qui allez développer une, une, une, vos propres stratégie. habitudes. Je n'ai pas encore trouvé ma stratégie. Hein. Ben, la, la stratégie ne se, ne se décrète pas en, en, en, en baguette magique. Ouais. C'est le résultat d'une expérience personnelle que vous allez vivre sur plusieurs dispositifs système et à la fin, vous dites... Je trouve beaucoup mieux, plus facilement sur celui-là que celui-là. Mais okay. ça n'empêche que de fois en fois, si vous ne trouvez pas sur votre préféré, vous allez chercher sur les autres. Okay. Donc, il n'y a, a, a pas un portail clé en main bien le, à 100% que, euh, fiable pour tout le monde. Alors ce que, ce que je ferais moi comme stratégie à ce stade-là, il oui. faut aussi savoir qu'il euh, y a quand même beaucoup plus de de ressources et de moteurs de recherche qui vont rentrer à l'intérieur des ressources en langue anglaise qu'en langue française. Okay. Donc, si vous vous alliez fouiller un petit peu en langue anglaise, vous auriez probablement plus de possibilités de, de trouver ça. C'est-à-dire que quelque part, les moteurs français ont souvent le besoin dont on parlait Mokhtar, qui est qu'il faut ce travail humain très long d'annotation et de, de, de mise en place de, méta, de métadonnées. Oui, sauf que je m'enseigne mmh. la langue française. Donc, si on sort des, des documents en anglais, euh, peut-être que je pourrais exploiter euh, les, les, les ressources iconographiques, euh, mais, mais pas euh, lexicales. Non, je suis d'accord. Mais je, je, il se trouve que là, pour l'instant, l'état de l'art, il est là. L'état de l'art, c'est oh, que, que des moteurs de recherche, c'est dur de développer un moteur de recherche. Le problème, c'est qu'on va dire, nos, nos, nos amis, entre guillemets, de, de Google, nous ont habitués à utiliser un truc qui a l'air facile comme tout. Non. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des moyens aussi considérables, y compris humains, pour pouvoir mais, euh, réussir une indexation de qualité et pour pouvoir travailler. Donc, nous, on est un peu coincés. D'accord, voilà. merci. Ok. Je laisse la place. Bon, merci. Merci. Bon, ben on continue dans ce cas-là. Donc, on suppose que les gens ont quand même réussi à trouver quelques petites choses ou à voir pourquoi c'était difficile. Mais je... Ouais, ouais, ouais, c'est difficile. C'est des super... Enfin, pour moi, c'est des super bonnes questions. On continue et Mokhtar euh, va nous expliquer un petit peu ben, le cas des images. Donc, euh, le cas très particulier des images. Et en même temps, des licences qui vont avec. Bon, alors, les images, euh, oui, rechercher, les, enfin, la recherche d'images, finalement, c'est la pratique la plus courante sur Internet et ça, ça, ça rejoint un peu euh, ce, le dicton qui dit qu'une image vaut mieux que mille, mille mots, etc. Donc, il y a une, une appétence pour la recherche d'images à intégrer sur, dans les, les supports de cours, etc. Et, sauf que, bon, jusqu'à maintenant, il y a, à mon sens, encore une certaine confusion par rapport à cette dimension juridique de l'usage, de la réutilisation d'une image qu'on va trouver sur Internet. Donc, euh, certaines logiques disent, de, ça je l'ai eu même euh, chez mes étudiants, qui me disent, bon, du moment que l'image est sur Internet, et l'auteur l'a mise en accès public, cela veut dire que je peux l'utiliser. Donc là, que vraiment, il y a une culture assez complexe quand même derrière l'utilisation des images aussi. Les images aujourd'hui sont soumises à des, à des règles et à des règles aussi bien juridiques que, que commerciales, dans le sens où euh, il faut bien distinguer entre euh, une ressource comme une image libre ou bien gratuite. Donc, le, le, le, la comparaison normale qui doit se faire, c'est euh, entre libre et propriétaire. Quand on dit libre, c'est libre de droit et non pas libre euh, gratuite. Et le gratuit, c'est... Euh, le, le le vis-à-vis, c'est payant. Donc là, il faut faire la distinction, raison pour laquelle sur Internet, quand vous allez chercher, par exemple, des banques d'images, parfois, on vous propose, qu'on vous voyez dans les images sur la, la, la slide, vous avez, parfois, on vous propose des images libres de droit. Dans d'autres, on vous propose des images gratuites. Sur d'autres, on vous propose des banques d'images libres de droit et gratuites. Donc, vous voyez, la nuance, elle est très importante. Et c'est très important de maîtriser un peu ces deux dimensions-là, qui sont finalement différentes. Parce qu'il y a des cas de figure. Une image propriétaire, ça veut dire qu'il y a avec des droits, pour lesquels on est obligé de respecter le droit attribué par le concepteur, le producteur de elle peut être payante ou gratuite. Et de même, une image qui est libre de droit, cest veut dire qu'on peut l'utiliser, elle est du type Creative Commons ou domaine public, elle peut également être payante ou gratuite. Ça dépend dans quel système elle est. Donc, les images peuvent être gratuites, mais non libres de droit. Elles peuvent être libres de droit, mais payantes ou bien elles peuvent être les deux. Vous voyez que c'est une distinction très importante à faire pour être dans la légalité, pour être, pour être bien conforme aux consignes, au respect des droits d'auteur. Là, il y a les, tous les outils aujourd'hui, plus ou moins, qui proposent cette fonctionnalité qui vous permet de, de, de distinguer ces, ces aspects juridiques, ces aspects de licence. Le plus courant actuellement, c'est Google Images, que tout le monde utilise pour trouver, pour trouver des... Non, pas uniquement des images. Actuellement, il y a des chercheurs de, de contenu, de thèmes, de textes qui passent par la, par la recherche de l'image. Ils cherchent une image et quand ils trouvent une image qui reproduit plus ou moins l'idée qu'il est en train de chercher, il va cliquer sur le lien qui va le ramener sur le site dans lequel il y a cette image, sachant pertinemment qu'il va trouver de la littérature, du texte autour de ça. Donc, la recherche d'image, elle est, elle est importante, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, tous les systèmes proposent cette, cette caractéristique supplémentaire qu'on ne trouvait pas avant qui permet de choisir les images qui répondent à certains critères de, euh, de droit d'auteur. Donc, dans, sur Google, dans, en, cherchant en, en, en cherchant une image, vous avez dans le, le, la deuxième capture de bas, euh, vous avez dans Outils, euh, Licence Creative Commons. Cela veut dire que vous avez filtré. Je reviens à ce principe du filtrage. Quand vous cherchez une ressource, toujours cherchez le filtrage ou bien la recherche avancée qui vous permet d'affiner et de spécifier des critères de recherche qui, euh, qui répondent à ce que vous cherchez, aux besoins que vous cherchez et qui vous mettent dans des conditions de respect des droits d'auteur, etc. Donc il y a plusieurs filtres de périodes, de types, de couleurs, de supports, etc. Et si parfois vous avez une image et vous ne savez pas de quelle, euh, quelle est son origine, c'est-à-dire quel, sous quelle licence elle est, vous l'avez à un moment donné, vous l'avez trouvée sur votre machine, vous l'avez déchargée, vous avez oublié, avec, euh, avec Google Images, vous pouvez recharger l'image elle-même avec cette fonction « importer une image » sur Google Images. Et Google va chercher, il ne va pas chercher par un mot-clé, mais il va chercher par l'image que vous avez mise sur le moteur. Il va essayer de la retrouver quelque part. Et à ce moment-là, dans la source, vous allez vérifier quelle est sa licence d'origine. Donc, vous voyez, vous voyez ce qu'on appelle plus ou moins la recherche inversée par image. Donc, c'est un des aspects qui vous permet plus ou moins de rester clean par rapport à, au droit d'usage des, des, des images. Euh... euh sur YouTube également, s'il s'agit de vidéos, également YouTube parmi les autres services, également qui a ajouté cette fonctionnalité qui permet effectivement de vérifier que la, la vidéo qu'on va utiliser, qu'on va décharger ou bien sur laquelle on va pointer un lien est, est également du, du type Creative Commons. Donc euh, en allant sur euh, euh, YouTube, vous cherchez, il y a ce bouton filtrer et ça, ça, ça vous permet de filtrer euh, déjà pour la recherche, pour chercher ce que vous cherchez, ce, ce qui convient pour vous en termes de durée, en termes de, en termes de, de de, de période de, de, de création, euh, en, en, en termes de volume, en termes de qualité, de résolution, mais également de, de licence. Donc là, c'est un outil qui vous permet effectivement de, de résoudre cette problématique de, de licence. Euh, alors également, comme on a fait pour les autres, pour les portails d'RL, on vous propose également un certain nombre de, de banques d'images euh, euh, libres de droit et ou gratuites. Donc il n'y a pas le « et gratuit », ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, qu'elle soit gratuite ou quand vous allez sur ces différents euh, sites, vous allez trouver des, des banques de données d'images que vous pouvez utiliser, mais à tout moment vous avez la possibilité de vérifier de quelle, euh, quelle est sa licence pour savoir comment l'utiliser dans votre réel si vous êtes en mode d'adaptation ou en mode de, de, vous êtes en mode de, de, de remixage d'une ressource pour l'utiliser dans votre cours. Donc là également, on ne va pas aller peut-être dans, dans les différents euh, sur les différents sites, mais on va parler un peu de cette histoire de licence Creative Commons. Les, les, les licences euh, du libre accès en réalité, euh, plus ou moins, euh, sont définies par euh, des, des normes internationales, des règles internationales. Il y a, il y a, il y a des, des conventions internationales qui établissent cette euh, dimension euh, juridique et légale de, de, de, de, du droit d'usage, du droit d'accès et d'exploitation de, de, de la source. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle les créatives conventionnellement. Donc là, comme on a dit, il y a un, un, un webinar parallèle qui, euh, auquel vous pouvez revenir plus tard. Vous pouvez voir l'enregistrement de ces webinaires pour vous informer davantage sur, sur les Creative Commons. Mais ici, juste pour vous donner, par un tableau synthétique, euh, le, les, différentes, euh, les différents niveaux de Creative Commons qui, euh, plus ou moins, s'opposent à ce de l'autre côté, ce qui est le, le, le copyright ou bien le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est commercial, vous n'avez pas. Le droit d'utilisation, à moins d'envoyer un mail, d'avoir l'autorisation préalable de l'auteur qui vous autorise à utiliser sa, sa ressource et dans quelles conditions, dans quelles limites, etc. Alors, les licences Creative Commons sont établies pour renforcer un peu le libre accès. Ça concerne aussi bien les images, mais également les, les productions scientifiques. Dans les archives ouvertes, on va trouver ça. Et également, dans tout le monde de l'open, de, de l'ouverture, on va faire appel à ces, à, à ces licences. Dans tout type de support, la musique, les, les, les logiciels, les publications scientifiques, la photo, les, tout. Donc finalement, c'est des niveaux d'attribution, de, euh, de, de, de, de, d'autorisation euh, ou d'interdiction finalement qui vont s'appliquer à, à chaque ressource labellisée sous une, une licence Creative Commons ou une autre. Donc là, vous, avez, vous les avez dans l'ordre de la plus souple à la plus restrictive. Et vous avez dans ce tableau-là l'explication de chacune avec un petit smiley vert ou rouge pour vous dire que vous pouvez euh, exploiter cette licence ou non, vous pouvez la remixer ou non. Donc là, c'est un peu synthétique. Euh, je vous laisse le temps de lire un peu le tableau, s'il est lisible, je suppose que c'est lisible. Sinon, vous avez un petit, un petit lien, euh, la source de ce tableau-là pour avoir une idée. De toute façon, vous allez sur Internet, vous avez énormément de littérature là-dessus. Et à un moment donné, on va parler également de certains outils qui vous permettent d'éditer ce petit logo à mettre sur votre publication ou sur votre support de cours, si vous voulez vous inscrire dans la logique des Creative Commons et publier quelque chose sous l'une de ces licences-là. Donc, la plus simple, c'est l'attribution. L'attribution, cela veut dire lorsque vous allez nommer l'auteur de la source. Donc, c'est le minimum de, de demandé. Quand vous prenez quelque chose, vous citez la source, vous citez l'auteur de la ressource que vous avez utilisée. Les autres, et ça monte crescendo en restriction. Après, cela veut dire le share-alike, quand vous utilisez une ressource dans une deuxième que vous allez produire dans, dans votre cours, il faut que votre cours soit de la même nature de la licence que vous avez utilisée. Le share-alike vous demande que si vous créez une, une, une nouvelle ressource avec une ressource intégrée share-alike, votre produit final doit également être share-alike. Donc, vous voyez, vous êtes obligé de vous aligner sur ça. Et ça va, ça, ça, ça s'ajoute également en complexité, là, là L'autre, c'est non dérivatif, cela veut dire que quand, quand vous utilisez une ressource marquée euh, « by and cela veut dire que vous ne pouvez pas créer une deuxième ressource dérivée de, cette, de ce document original. Donc, vous ne pouvez pas le, le modifier. L'autre, c'est non commercial. On vous interdit de produire quelque chose à vendre à partir de cette ressource que vous utilisez. Et les deux autres sont tellement beaucoup plus restrictifs, de sorte qu'on vous impose des restrictions sur… Les, les, les dérivations, c'est-à-dire vous ne pouvez pas adapter et vous ne pouvez pas utiliser pour euh, un, un but commercial. Donc là, vraiment, on, on frôle un peu le copyright dans le sens on est tellement limité par les autorisations que le système nous donne. Bien entendu, là, il faut étudier le, le, le cas par cas et, et après, on va parler un peu comment est-ce qu'on peut mélanger ça, le remixage, euh, la question qui se pose, et si j'ai deux ressources, l'une d'une licence particulière et l'autre d'une autre licence et je vais produire mon cours. Comment je fais Donc là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le remixage et à ce moment-là, il y a des mécanismes qui vous permettent de savoir quelles sont les licences compatibles quelles sont les licences qui ne sont pas compatibles. Donc, tout ça, c'est également une culture que vous devez avoir, que tout le monde doit avoir en fin, en fin de compte si on veut rester dans, les, dans la légalité, dans les règles imparties par les, les, les Creative Commons à l'international. Donc, voilà un peu euh, un aperçu euh, rapide. Euh, en revenant peut-être sur, le, sur, le, sur les sites, peut-être l'activité suivante serait effectivement de vous euh, demander d'aller sur ces sites-là, de chercher des images, mais de mettre l'accent et de vérifier essentiellement la licence de chaque image. Et euh, là, je termine avec ça. Cela veut dire, euh, c'est une recommandation qu'on va faire peut-être après au moment du remixage, que chaque ressource que vous déchargez ou que vous allez utiliser Généralement, si on travaille sur un document long, etc., on, on prend toujours note de la ressource qu'on a déchargée pour savoir à tout moment quelles sont toutes les ressources que je vais utiliser et de quel type de licence elles sont. Parce que ceci va m'aider plus tard à définir comment sera la licence de mon document. Mais je vais revenir à ça plus tard. Oui, voilà. très bien. Donc, donc, on vous encourage à utiliser les liens qui sont là et qui sont donc sur le document aussi. Euh, pour essayer de trouver deux, trois images, Peut-être rajouter un truc, parce que quand j'entends Mokhtar, je me dis, oh là là, on leur a dit que c'est des ressources éducatives libres et ça n'a pas l'air très libre, là. ça a l'air très obligé. Et c'est vrai, hein, c'est vrai en partie, c'est-à-dire que le problème, c'est que la liberté qui est celle de juste de prendre et de publier, ça coince, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème d'aujourd'hui, on va en ligne pour faire un cours en ligne et on ne sait pas si on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire, parce que on a piquer des images à droite et à gauche, et qu'on ne sait pas très bien à qui elles sont, quels sont les droits et comment ça fonctionne. Donc, en fait, c'est pour avoir la liberté de réutiliser, de repartager, de redistribuer, de remixer, Mais cette liberté, elle a un prix, et le prix, c'est juste d'apposer une licence. Donc, l'idée est que vous, vous sachiez reconnaître la licence qu'il y a. Alors, le fait qu'il y en a et qu'elles ont l'air très compliquées là-dessus, au bout d'un moment, on s'y habitue, comme Mokhtar dit, il y, a des, il y a plein de choses sur le web. À 15h30, il y a une session spéciale licence, donc si vous avez envie de rentrer dans les détails là-dessus, vous pouvez le faire aujourd'hui aussi. Et donc, peut-être le truc qui manque juste là, c'est de dire que quand Mokhtar dit, on va, faut noter, en fait, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, le, le premier élément de, de la licence, le plus souvent, sauf un, un cas très particulier, c'est ce qu'on appelle le bail. Le bail, c'est le fait que mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que si Mokhtar a fait une super photo et qu'il a bien voulu la partager avec la communauté et que je réutilise cette photo, eh ben, il va bien falloir que je le reconnaisse juste dans mon document. Ça ne veut pas dire que je le paye, ça ne veut pas dire non plus que je lui demande l'autorisation. C'est là où il y a la liberté, parce que sinon, je serais obligé de demander l'autorisation et quand vous demandez l'autorisation à quelqu'un, ça peut prendre très longtemps. Et s'il faut payer, c'est compliqué aussi. Donc, L'idée, c'est juste qu'il me dit « tiens, tu peux l'utiliser » à condition que tu mettes deux trois champs qui sont ben, finalement B, euh, le, mon nom et puis euh, souvent B, la licence elle-même, c'est-à-dire que cette photo, quand tu l'as trouvée, elle était sous telle ou telle licence, donc le petit pictogramme qui va bien. Et enfin, eh ben, euh, l'endroit où je l'ai trouvé, c'est-à-dire que si c'est sur un site web, parce que c'est typiquement sur un site web, mais l'adresse du site web où je suis allé chercher ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Donc, on allait faire une démonstration là-dessus, mais vous avez déjà vu pas mal de choses. Donc, juste gardez-le en tête que, effectivement, pour pouvoir réutiliser le matériel, il faut faire quelque chose qui, pour nous, les académiques, c'est naturel, c'est-à-dire de citer les gens. Et donc, il faut citer non seulement pour les situations textuelles, mais citer pour des choses comme les images. Au bout d'un moment, on s'y habitue. Voilà, donc on essaye un petit peu. C'est un droit moral finalement pour le créateur. Et cela dit, c'est aussi un enjeu pour on va dire, les, les techniques d'essayer de trouver des moyens de simplifier ça. Parce que je continue à trouver que ce n'est pas si simple que ça. -à une fois que je trouve l'image, j'aimerais bien pouvoir tirer sur l'attribution pour pouvoir copier-coller facilement le reste. Et ce n'est jamais aussi facile qu'on me dit que ça l'est. Mmh. Alors, ce n'est pas si simple, c'est vrai que… Y compris techniquement. Oui. Finalement, c'est une culture, à mon sens, parce que vrai, nous, nous, dans la recherche, on a eu du mal au début de commencer à faire les citations, d'apprendre à mentionner le, la, la question du plasian, puis finalement, petit à petit, on, on, on s'installe dans une nouvelle culture, une logique, et ça devient euh, comme un réflexe. Très bien. Mokhtar, il y a une question d'Isabelle Leclerc qui était là il y a deux minutes. Pouvez-vous m'indiquer une ressource qui explique si très l'exception pédagogique, s'il vous plaît Et tu as cette solution. Oui. Ça que va arriver. Le écrit, tu le mettras. Donc, par exemple, sur le... Attends, est-ce que je l'ai, moi, ça Tu as sur ton... Euh, dans tes slides, tu as beaucoup plus de, de liens pour les images. Là, dans le Google Doc, il y a juste Pexels, Pixabay, Photomelia et FreePic. Euh, oui, de toute façon, le, le, le, le diapo, je ne sais pas si on peut le distribuer, le, le laisser à la communauté, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Non, mais on euh, peut peut-être on... juste copier-coller on... les liens. Oui. Ou les noms. Ah oui, je sais où c'est. Oui, je cherche à... Comment est-ce que... C'était une image Alors, je n'ai pas la main pour envoyer une réponse à une question. Ah bon ben, J'ai les trois, les trois petits points qui me disent tout simplement de modifier la réponse. Bon, j'ai mis le lien pour le l'exception pédagogique. Donc, elle vend la question même. Ah non. Et donc, ton avis à toi, qu'est-ce que parmi les différents moteurs de recherche d'images CC, qu'est-ce que tu recommandes là-dedans bon, Personnellement, tous sont bons finalement, c'est en fonction de, de ce qu'on qu cherche. Déjà, attendez que je revienne sur l'ensemble. Le, Et il y, y a le cap... Je... Ouais. Et ça va, il n'est pas mal, euh, euh, Flickr aussi. Euh. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a aussi l'enjeu qu'il y a là-dedans, beaucoup d'images CC0. Oui. Qui, elle, offre quand même ce confort, on va dire, supplémentaire, qui est que justement, le zéro veut dire que même l'attribution n'est pas nécessaire. Oui, c'est le DP, quoi. c'est le domaine public. Euh, C'est des gens qui déposent directement dans le domaine public. Ouais. Ouais. Mais le fait de trouver dans. D'habitude, le domaine public, on ne trouve que des trucs très très vieux, mais là, on va trouver des choses très. que des gens vont mettre volontairement dans le domaine public dès leur création. Oui, oui, il y a des gens qui, sont con... qui ont cette conviction-là, qui, euh... qui le font. Moi, personnellement, je fais toujours du bail uniquement. Je ne mets aucune autre restriction, à moins que les gens soient obligé par les ressources que je mets dedans. Voilà. Donc, par exemple, ce, ce, ce diaporama, j'étais obligé de mettre, de mettre sur, la page, sur la page de démarrage un CC BY NCSA parce que qu'à un moment donné, j'ai utilisé des ressources qui sont sous cette licence-là, elles sont restrictives. Donc, comme on va le voir dans le remixage tout à l'heure, qu'il y a des règles à suivre pour remixer. Et la, la, la, la, la licence la plus restrictive, elle, elle impose ses règles aux autres. Oh, mais ouais. mais, mais ouais. il y a des solutions pour ça, quand même. Mais c'est là où il y a un débat que j'ai trouvé compliqué à résoudre sur les, sur les sites anglophones, qui est ouais. de faire la différence entre justement le fait de faire une adaptation d'une œuvre et le fait de faire la citation. Donc, si on ouais. utilise… Une image euh, CC BY-SA ou CC BY-NC-SA, ça n'est pas euh, ça ne contamine pas entre guillemets le, le reste du document. C'est si le document lui-même, en fait, il y a une espèce de notion de, à partir d'un certain moment, on n'est plus juste en train d'utiliser hors contexte quelque chose, on est en train de faire une adaptation. Là, il y a un grand débat, même à l'international, parce qu'à un moment donné, ça revient à la, à la, à la, à la jurisprudence ou bien aux, aux, aux, aux lois dans chacun des pays. Aux États-Unis, par exemple, ils utilisent le, le, le, le système FAIR. Cela veut dire qu'à un moment donné, on le laissait aller, etc. Et à mon sens, entre les États-Unis, l'Amérique du Nord en général, même le Canada, et l'Europe, on est dans deux logiques différentes. En Europe, on part du libre et on essaye de déterminer. Au-delà des limites du libre, qu'est-ce qui n'est pas libre Alors qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, on focalise sur le copyright et on discute après qu'est-ce qui est permis. Donc, plus ou moins, il n'y a, a pas une limite claire entre l'un et l'autre. Vous voyez, parfois, c'est rare de trouver quelqu'un qui porte plainte devant les tribunaux et finalement, il y aura une peine lourde. Et finalement, aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de texte clair pour trancher sur ce genre de conflit tout, ça revient toujours à l'interprétation du juge de décider ce qu'il en est. Donc, vous voyez, c'est très, très glissant entre l'un et l'autre. Donc, vous voyez, bon, il y a des choses qui sont, qui sont évidentes. À ce moment-là, il n'y a pas il y a pas photo. Donc, je, si j'ai un jeu, je me posais la question comme ça, innocemment. j'ai un jeu de transparent qui a priori allait être, comme tu voulais, en CC -by. et euh, il y a peut-être 20 images dans ce jeu de transparents. Et une de ces images est CC BY NCSA. Qu'est-ce que je dois faire Alors, ben, euh, Il y a des solutions pour ça. Je dis d'ailleurs, je, je vais en parler à un moment donné du remixage. Au cas où euh, on veut éviter ça, cela veut dire on va laisser la, la licence restrictive là où elle est et on va faire un lien. Le lien n'est pas soumis à la licence. Cela veut dire on, on va faire un lien à partir du document concret qui va permettre d'intégrer virtuellement de cette ressource externe sans être soumis à sa restriction. Ou bien, euh, l'autre chose, c'est faire un résumé de ce document restreint, de le de résumer autrement, donc du coup, euh, vous avez créé quelque chose qui est propre à vous, et euh, le lecteur de votre ressource va plus ou moins euh, s'informer de ce qu'il y a dans le document original et à sa guise, lui, d'aller le consulter plus tard. Bon, mais je propose que tu l'expliques de toute façon avec les transports. Sachant que je suis pas 100% d'accord. Faudra qu'on en redébatte. Hein. Ah, mais vous voyez pas. bien. En fait, c'est un des problèmes. C'est que un des objectifs de toutes ces licences, c'est justement de rendre un peu plus clair la question de, bah, justement, du droit. Parce que c'est un facteur bloquant. Et on, on se rend compte que c'est quand même, c'est difficile. C'est difficile parce que, parce que les choses sont, sont pas si claires que ça. Les termes non. qui sont eux-mêmes utilisés ne sont pas clairs. Mais bon, et, et moi, je sais pour en discuter avec les gens de Creative Commons, un peu ce que tu as dit. D'accord En fait, les, les gens qui sont de bonne foi ne perdent jamais. D'accord Vous perdez oui, pas oui. si vous êtes de bonne foi. Si vous êtes en train de vous dire tiens, je vais citer Star Wars en mettant l'intégralité de Star Wars à l'intérieur de mon diaporama. D'accord, vous n'êtes pas de bonne foi, ça, ça saute aux yeux. Même si votre euh, argument, c'est euh, de dire, oui, mais vous êtes en train de faire une étude sur, euh, je ne sais pas, le jeu d'acteur dans Star Wars. Ça ne marche pas. Mmh. Non, il y a beaucoup de débats, d'évolution même dans les créatives Commons. par exemple, il y avait à un moment donné la, la notion du, de, de l'échantillonnage, le simpleur. Ça veut dire que c'était une des licences Creative Commons à un moment donné, les sampler et les sampler plus. Ça veut dire qu'on peut jouer, pour, une, pour la musique surtout, et pour les, les vidéos, on peut jouer sur une séquence. Et à ce moment-là, il y a un débat, est-ce qu'on peut intégrer une, une, une, une, un extrait d'une une source sonore ou vidéo dans la ressource ou non Mais finalement, on a, on, dans, je crois, dans Creative Commons 4, on a, on a fini par abandonner ça. De toute façon, dans le... Dans le petit outil qu'on va montrer tout à l'heure, c'est intégré dans certaines interfaces ou à un moment où le simpleur était quelque chose de, qui, qui, qui était existant comme étant une, une, une, une, réelle, une alternative de rel possible. Ok. Donc, euh, je réponds et ensuite je donne la main. Je réponds à la question de Caroline Bélan-Ménagier. Existe-t-il un pas-à-pas -pas qui peut nous accompagner dans la démarche de recherche et de partage. Donc, euh, la réponse, il en existe en langue anglaise, il existe des tutoriels et des formations en langue en anglaise et il y en aura deux en langue française dans les semaines à venir, donc gardez les yeux ouverts. Il y en a une qui est en fait une adaptation d'un cours sur les ressources éducatives libres faites en Nouvelle-Zélande et donc c'est l'UNESCO qui l'a traduite et qui est juste en train de faire relire la traduction par des experts en ce moment avant de pouvoir euh, la, la donner. Et la deuxième, c'est un autre cours qui est fait par un projet européen qui s'appelle Open Game. Euh, et là, il y a un cours qui va être là aussi euh, rendu public dans les euh, toutes prochaines semaines. Le but, pour l'instant, c'est un cours, mais le but, c'est d'en faire un serious game, un jeu sérieux, où les gens vont pouvoir apprendre en jouant. Et c'est nous, à Nantes, qui avons écrit le cours. Donc, même chose. Pour l'instant, il est en relecture, retraduction, euh, réalignement, parce qu'il est censé sortir en cinq langues. Et euh, donc, ça va sortir bientôt. Donc, deux trucs dans bientôt. Mais il n'y avait pas pour l'instant. En français, en tout cas, il n'y avait pas une ressource qui expliquait réellement un peu le, ce que vous dites, exactement le, le, la démarche pas à pas. Il n'y avait pas. Bon, Maud tu nous expliques un peu le... Je pense qu'on ne va pas pouvoir... Euh, il reste 10 minutes. Donc, on a le choix. Et je pense qu'il se serait pas mal que tu expliques quand même la notion de remixage. Ok, euh, j'y arrive. Remixage, règles et conditions. Bon, remixer, comme on a dit tout à l'heure, c'est le fait de, de, de... Comme une soupe, c'est-à-dire vous mettez des ingrédients pour produire une soupe. Donc, finalement, c'est le fait de, de, de combiner un certain nombre de ressources déjà existantes pour produire une autre. Donc, vous êtes dans une logique de remixage euh, à partir d'ingrédients qui ne sont pas le vôtre et que vous allez, vous allez euh, ramener l'un à côté de l'autre pour créer une entité d'une ressource éducative. libre. Donc, le remixage, il y a des conditions qui répondent à ça. Pourquoi vous remixer Vous avez plein, plein de conditions, donc je vous en mets une liste, euh, tout simplement pour euh, créer une, une innovation, pour ça, vous adapter à un nouveau contexte, vous adapter à un, à un autre niveau, de, de scola, de scola, un niveau scolaire pour ajouter une information plus actuelle, etc. Les conditions sont multiples pour faire... Un remix. Mais, euh, alors, il euh, y, y a des précautions, il y a des mesures, à, ou bien des choses à observer avant de commencer le remixage. Euh, C'est d'abord euh, vérifier que le contenu est dans un format modifiable. Ça veut dire que vous pouvez euh, modifier une ressource pour pouvoir l'adapter au contexte dans lequel elle sera intégrée ou utilisée. Euh, si vous voulez, par exemple, utiliser une image qui se trouve déjà dans un fichier PDF, euh, bon, comment l'extraire Bon. Quelque part, c'est possible, mais finalement, c'est compliqué de modifier un fichier PDF comme, comme on le sait. Euh, sauf si vous voulez faire la conversion maintenant avec les outils de conversion pour le mettre en, en Word, etc. Mais bon, on n'entre pas un peu dans cette subtilités là Et surtout que sa licence vous permet d'effectuer des modifications car s'il s'agit d'un droit d'auteur ou d'une licence Creative Commons non dérivative, comme on l'a dit, cela veut dire que vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous êtes limité par la licence que porte cette ressource ou bien ces ressources-là. Et pour relixer, il faut effectivement un moment de, de, de, de gestion des, de la complexité juridique des licences. C'est-à-dire, vous allez créer un document à partir d'autres, plusieurs autres. Donc, comment est-ce que vous allez combiner ces ressources qui ont des licences différentes Donc, les termes juridiques d'une licence peuvent ne pas être compatibles avec les, avec, euh, les unes avec les autres. Et euh, euh, finalement, euh, également, vous êtes dans une, dans une logique de créer une, une réelle selon une licence que vous avez choisie, mais est-ce que ce que vous avez comme ressource éducatives libre que vous avez emprunté pour les intégrer dans votre document, est-ce que leur type de licence vous, vous permet de le faire Donc, vous voyez, il y a des situations et pour cela, il y a des outils. Sur Internet, il y a plein de mécanismes qui vous permettent de vérifier un peu cette, cette complexité juridique en termes de licence. Vous avez des tableaux, les tableaux sont multiples, parfois des tableaux avec des croix, avec des cochages, etc. Mais l'essentiel, c'est dans ces différents tableaux, vous avez deux rangées, une rangée verticale et horizontale. Cela veut dire, à gauche, vous avez les, les ressources originales que vous avez trouvées sur Internet, et en horizontal, les types des licences qui vont avec. Donc là, je ne fais que quelques résumés. Vous voyez que le bail par exemple, ou bien le, le public domain, le PD, cela veut dire qu'on peut le mettre dans tout type de ressources qu'on veut créer, dans tout type de remixage, parce que le domaine public, il n'a aucune restriction. Euh, le bail, cela veut dire l'attribution lorsqu'on doit citer l'auteur, le, le, il est également pareil avec une case jaune, cela veut dire c'est autorisé, mais c'est non recommandé, non recommandé comme l'a dit Colin tout à l'heure. Euh, le bail, cela veut dire qu'il y a une, une, une attribution à faire à un auteur, alors que dans le domaine public, on n'est pas obligé de mentionner l'auteur. Donc, c'est possible de faire même si, moralement, ce n'est pas recommandé. Donc, c'est pour ça, la case est jeune. Donc, vous avez des combinaisons. Le, le NC, par exemple, ne peut pas être remixé, tout simplement parce que euh, euh, c'est du, du non remixé, adapté ou renouvelé, quand des, des sources contenant un terme NC non commercial. Euh, ça, ça devient encore plus complexe quand il s'agit de combiner deux licences différentes. C'est ça, le c'est ça le problème. Lorsque euh, SA et NCSA ne peuvent être incorporés que dans des œuvres dérivées qui font l'objet d'une nouvelle licence sous la même licence, par exemple, SA avec un Donc, vous voyez, on entre dans un jargon assez complexe. Mais pour éviter tout ça, parce que on peut étudier case par case pour essayer de comprendre la logique de la combinaison. Alors, pour cela, il y a certains outils qui facilitent un peu la tâche pour ceux qui veulent travailler avec ça. Et euh, je, je vous ai parlé un peu de la littérature ici, mais juste une règle très importante qu'il qu faut retenir, mais qui est discutable, comme a dit Coulon tout à que vous ne pouvez pas accorder une licence moins restrictive à un matériel qui a été initialement concédé sous licence plus restrictive. Si vous avez une ressource dans laquelle il y a toutes les interdictions possibles, vous ne pouvez pas euh, créer une réelle à partir de ça et la distribuer vous-même avec juste le bail. Parce que vous usurpez à ce moment-là, les, les, les attributions, les interdictions qui sont imposées par la ressource que vous avez utilisée et que vous avez mise dans votre réel Donc, vous voyez, c'est plus ou moins à ce niveau-là que, que, ça, que ça devient un peu compliqué. Et euh, pour résumer, en particulier, les licences non-dérivatives, et share Life créent des conflits avec d'autres licences. Ce sont les, les, les aspects les plus, euh, les plus conflictuels. Euh, les licences avec une ND, c'est-à-dire non-dérivative, on ne peut pas dériver, etc., ne peut pas être mixé avec d'autres œuvres parce que finalement, j'essaye de verbaliser un peu ce qu'on ce qu pourrait nous dire à ce moment-là, que si vous remixez, transformez ou construisez avec du matériel non dérivatif, vous ne pouvez pas distribuer le matériel modifié parce qu'il est interdit d'être modifié. Donc, vous ne pouvez pas le mettre, le remixer avec avec notre ressource. Euh, je ne parle pas de le modifier lui-même. Également, c'est pour ça, chez Life, vous êtes obligé de Partagé tel quel. Plus encore, quand il s'agit du BY-SA et du BY-NC-SA également, il y a, des, il y a, des, il y a des, des licences qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Ils s'annulent l'une l'autre. Et pour ça, il y a certains outils. Déjà, si vous allez sur le site de Creative Commons France, par exemple, et vous voulez créer une, une ressource Creative Commons, vous pouvez saisir les métadonnées de votre ressource, remplir des formulaires, et répondre au maximum des questions qu'on vous pose. Et le système va générer automatiquement le, le label concerné et l'image que vous allez mettre sur votre ressource en fonction des métadonnées que vous, allez, que vous allez saisir. Il peut même vous donner un, un code que vous mettez sur un site web si vous voulez produire un site web sur Internet, que ce code-là va afficher sur votre site le, le, le logo de la licence que vous avez choisi de faire. Donc là, c'est une première démarche très importante et très intéressante que vous pouvez utiliser en allant sur Creative Commons France. Vous, Attention, Creative Commons... Mokhtar, Mokhtar, Mokhtar. c'est juste parce qu'il est 28 et que ce matin, je me suis rendu compte que le système s'éteignait tout seul, sans qu'on lui dise rien. Voilà. Oh là là, d'accord. Alors, juste un outil, vous pouvez le tester, je n'aurai pas le temps de le faire. Vous avez un lien pour aller, euh, vous avez un, un wizard, ça veut dire une interface qui vous permet de sélectionner à gauche, les ressources que vous allez exploiter dans un remix et le système vous donne quelles sont les licences sous lesquelles vous pouvez publier votre ressource. Également, si vous décidez de publier une ORL sous une licence quelconque, vous sélectionnez la licence de votre choix en haut et le système vous dit quelles sont les licences compatibles avec la licence que vous envisagez de créer. Également, vous avez un jeu, un jeu solitaire de remixage en ligne. C'est comme le jeu solitaire. Vous composez une ressource dans laquelle il y a de la musique, du, de l'image, du texte, etc., et vous mettez, vous jouez, et le système vous dit est ce que ce que vous avez choisi est compatible ou non. Donc vous voyez que il y a des outils qui vous permettent de faire le jeu de, de combinaison. Euh, que faire si les ressources sont incompatibles, comme j'ai dit, là vous créez un lien, vous faites un résumé, ou dans le pire des cas, vous demandez la permission tout simplement, ou bien vous créez la ressource vous même en, en vous inspirant de celle là et vous créez une nouvelle, tout simplement. Donc, on va très rapidement aux, aux exceptions. Et vous avez des liens ici pour les exceptions. De, de, de, de, il y a plusieurs types d'exceptions. Cela veut dire que même une ressource est soumise à un copyright, au droit d'auteur, si vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez utiliser cette ressource à certaines limites, sur certaines conditions. Par exemple, pour l'exception le, pour pédagogique, vous avez la possibilité d'utiliser de, de, dans un cours, dans une classe, pour un public restreint, vous pouvez utiliser une ressource sous copyright. Euh, également, il y a des limites pour euh, savoir comment utiliser, à quelle dimension. Cela veut dire s'il s'agit d'une vidéo, vous ne pouvez pas l'utiliser à 100 Comme a dit Colin tout à l'heure, je ne peux pas mettre Star Wars en entier, etc. Mais vous pouvez utiliser un certain nombre de, de limites. Pour les pages, combien de pages Pour la photocopie, combien de pages Pour le son, également, combien de minutes, combien de secondes C'est ce qu'on appelle l'exception de droit d'auteur. La ressource, elle est soumise à un droit d'auteur. Mais si je suis dans un contexte particulier, je peux l'exploiter sous certaines conditions particulières. Voilà, je laisse un peu de temps pour Voilà, s'il veut mettre un petit mot avant, la, avant de conclure. Non, simplement parce que vraiment, les slides sont un énorme apport. Et comme tu les veux bien les distribuer, ce qui est génial, ce qu'il faudrait, c'est les mettre à un endroit et mettre le lien juste dans le Google Doc. D'accord C'est-à-dire, vu que tout le monde a l'adresse du Google Doc, il suffit de mettre à la fin du Google Doc l'endroit où les gens peuvent aller. Euh, Très bien. YouTube, les slides. Ok, je vais la mettre en ligne et vous mettre le, le lien dessus. D'accord. Ça va pour tout le monde Bon, voilà, donc je suis désolé, on n'a pas, pas été si agora que ça. Au lieu ouais. d'être agora, vous avez entendu Mokhtar vous faire un très joli cours. Moi, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous avez appris et que, en tout cas, que vous avez apprécié la, la chose. Oui, euh, il y a de quoi, en fait, le, le, mon, mon doute à ce stade, c'est peut-être qu'on a fait peur aux gens. Euh, faut pas, faut, comme dans tout, euh, mettre le doigt dedans, commencer à tester, s'habituer à mettre des licences en bas de ses slides et se rendre compte que, dès le début, ben, les gens commencent à, à être contents. Alors, il y a une frustration, c'est qu'on on peut pas avoir la liberté de mettre toutes les super images qui sont super Zazou et qu'on aimait bien mettre jusqu'à maintenant. Mais euh, la différence, c'est qu'on se sent plus à l'aise quand on partage. Très bien. Ben, merci à tout le monde. À moins qu'il y ait une question qui nous a raté quelque part. Mais je euh, non, je ne crois pas. OK, ben, merci à tout le monde dans ce cas-là. Bon, euh, ouais. Bonjour. Euh, moi, je viens juste pour vous. comme vous avez terminé, hein, je, vous ai... je vous ai pas coupé euh, Colin. Euh, Octar. Ouais. Ça va <rire> Très bien, enfin, je crois hein, c'est c'est pas ouais. facile de faire agora avec finalement le tour. Oui, d'accord. C'est ce que je me disais, j'avais regardé un peu. Alors moi, ce que je peux proposer, alors c'est une idée comme ça, enfin, on en c'est ouais. qu'il y a un mode, je l'ai dit, il y a un mode mythe qui existe, qui est différent du mode webinaire, et que pourquoi pas en discuter avec Mokhtar et toi plus tard, de pouvoir prévoir une session avec les gens qu'ils le voudraient, euh, plus en interaction, par exemple. C'est une idée lancée comme ça, on pourra en discuter. Euh, euh, voilà. En tout cas, euh, je vais vous partager le lien pour les, les, les webinaires qui suivent. Et euh, bah, n'hésitez pas, donc euh, mon père et Colin, parce que je crois que vous avez fini aujourd'hui en tant qu'intervenant. Voilà. Normalement, <rire> <Dans> ma... <rire> <rire> euh, Donc voilà. Donc voici les, les liens pour la, la suite des autres webinaires. Non, euh, t'en fais pas, je ne veux pas quitter, je reste là. Ouais, C'est très euh, intéressant euh, ce qu'il hein. voilà. y je vais, je vais, je vais, je vais vous laisser partir. Moi, je terminerai ce webinaire là en sachant que sitôt, euh, qu'en en fait tout le monde est parti, vous, il est disponible en replay et les autres webinaires aussi quasiment dans les 10-15 minutes hein, quand même. Donc vous pouvez comme ça les les voir assez facilement. Euh, donc là, au niveau euh, de la suite, parce euh, euh, que ce que je voulais faire, c'était le lien avec le webinaire qui était qui un peu complémentaire du vôtre. Qui est sur le, les droits. Donc, c'est pour les, les gens qui sont dans cette session. Sachez qu'au même moment, ça se passe en même temps, c'est comme ça. Mais il est en replay aussi. Je pense que les deux ensemble, ça pourra vous apporter des choses plutôt intéressantes sur cette thématique. Donc voilà. Donc, euh, je vous invite à rejoindre le reste du webinaire. Je vais fermer l'initiative, je vais fermer votre scène et je terminerai ce webinaire. Merci encore à vous et merci à toi. Merci à toi. Au, merci à toi. Au revoir. Bon après-midi. Bye, voilà, au revoir à vous. Merci. Hop. Je vais fermer. Il ne reste plus que moi et je vais terminer.